Hello les toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la crème. Je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir absolument sur la crème. Je vais vous poser également plein de questions durant toute la vidéo. Donc suivez bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Bonjour Elodie. Oui, bonjour à tout le monde. Ça va aujourd'hui Bah oui, ça va, Je peux, ça va et toi oui, très bien, merci. C'est quoi ça Justement, c'est pour ça que tu es là. Devine ce que c'est. Non, non, non, sans le boire. C'est ah, de la crème. Ouais, donc on va peut-être éviter de, de goûter. Est-ce que tu sais combien de litres de lait il faut pour faire un litre de crème Combien de litres de lait pour un... Alors là Dites-moi en commentaire combien il faut de litres de lait pour faire un litre de crème. Bon Elodie, pour avoir l'appellation crème, explique-moi ce qu'il faut savoir. Euh, ben, je pense qu'il faut un minimum de matière grasse, c'est ça Oui, c'est ça, mais est-ce que tu sais combien Je dirais euh, 30, non Oui, c'est ça, 30%. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, on trouve les 30% de matière grasse 100 grammes de, de crème il faudrait qu'il y ait minimum 30% de matière grasse, non Eh bien, voilà, tout simplement. Ah, waouh Je t'en moins bête ce soir. De toute façon. Maintenant, dis-moi, quelle est la composition de la crème euh, C'est à peu près comme le lait, non le... Oui, plus ou moins, mais non. développe. Mais du coup, je pense qu'il y a moins d'eau, parce que comme ça, c'est plus épais, il y a plus de matière grasse que dans le dans le lait non c'est ça Oui alors je dirais qu'il y a de l'eau des matières grasses euh... comme dans le lait la, le lactose il va y avoir des vitamines et aussi ce qui fait coaguler là le machin la caseine oui et les pourcentages Oh, tous les pourcentages, là... Euh, Dites-me-le dans les commentaires. Je sais pas du tout. Hein. Énonce-moi toutes les crèmes. Toutes les crèmes Oh, moi, j'en connais qu'une, c'est celle-là, c'est la crème fleurette, la crème liquide la plus utilisée en pâtisserie, quoi. Essaye quand même de me les énoncer. Arrête de souffler. Oui, j'arrête de souffler, mais là, euh, comme ça, je sais pas. Je, je vais essayer. Allez, vas-y, mmh. essaye quand même. La crème crue Oui, la crème crue. Allez, réfléchis. Euh, Celle-là, elle est liquide. La crème fraîche épaisse Oui, c'est bien ça. Euh... La crème fraîche liquide, ça je ne l'ai pas dit. ben Voilà, trois. Euh... Et le reste, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires les crèmes qu'il manque. Quel est le rôle de la crème en pâtisserie Le rôle de la crème en pâtisserie euh, Je peux essayer ou pas Oui, vas-y, essaye. Euh, je dirais agent de foisonnement, parce que du coup, vu qu'il y a du gras, on peut donner, on peut donner du volume, enfin, foisonnement quoi. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Euh, vu qu'il y a des agents gras de liaison, ça oui. Oh putain, Je suis trop forte aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis au taquet. Euh, vu toujours qu'il y a de la matière grasse à l'intérieur, euh, c'est ce qui véhicule le goût, le gras, donc je dirais agent de saveur. Oui, agent de saveur. C'est incroyable aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et euh, ben le reste, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires les agents qu'il manque. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on fait la crème, s'il te plaît euh, Je crois que c'est par centrifugation, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, du coup, la matière grasse du lait remonte à la surface, voilà. Et en fait, ça nous donne cette matière euh, soit euh, voilà, soit épaisse, soit comme ici, euh, liquide, euh, voilà. Oui, c'est ça, et c'est fait avec une machine appelée la centrifugeuse. Est-ce que tu peux m'expliquer comment monte une crème Par déduction, je peux essayer. Vas-y, je te laisse réfléchir. Alors, je dirais que en fait, pour faire une crème chantilly, d'abord, je dirais, euh, S'il n'y a pas de matière grasse dans la crème liquide, on ne peut pas avoir de volume, c'est bien ça Tout à fait. Explique-moi pourquoi. Alors, parce qu'en fait, euh, les molécules d'air sont emprisonnées dans les molécules de gras contenues dans la crème. Et quand on donne justement euh, avec le batteur ce... Le foisonnement, quoi, c'est ce qui permet à l'air de rentrer dans les molécules de gras et c'est ce qui donne du volume. Donc s'il y a du gras, il y a du volume. S'il n'y a pas de gras dans la crème, il ne peut pas y avoir de volume. C'est bien ça Mais oui, oh c'est ça. Je suis impressionnée aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu fais Arrête. Pardon. Mais qu'est-ce qui te prend Calme-toi. Ah non, désolée. Pour une fois, tu vois, je acheté... t'ai... T'es contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as donné beaucoup de bonnes réponses. Elodie, je te remercie mille fois pour ce que tu as fait et pour les bonnes réponses oui, que tu as données. Euh, je te remercie à toi. Puis écoute, euh, voilà, comme d'habitude. Euh... Quoi, tu voulais encore un petit cadeau, c'est ça? Non, j'en fais pas tout à fromage, mais voilà, c'est comme d'habitude. Oh ça y est, tu fais ta star. Oui, bah, si tu veux, je fais ma star. Oui, du coup, je passe... oui bah oui, d'accord. Ok. Allez. Merci. Coupez, coupez, salut. Au revoir à tout le monde. Salut et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas en commentaire de répondre à toutes les questions que je vous ai posées durant la vidéo. N'oubliez pas aussi de me dire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut